Parmi les bases de données système qu'on trouve dans SQL Server, il y en a une qui est assez célèbre et qui s'appelle TempDB. TempDB est la base de données dans laquelle se centralisent tous les objets temporaires qui sont créés dans SQL Server. Les tables temporaires notamment, mais pas que, il y a des objets internes qui sont aussi stockés dans TempDB. Donc TempDB a des exigences en performance. Parfois on place TempDB sur un disque dédié de façon à optimiser ses performances. Que va contenir TemDB. par exemple les tables temporaires. Comment on fait une table temporaire en SQL, en Transact SQL On la préfixe avec un dièse. Dès qu'une table est préfixée par un dièse, elle se trouve dans thèmeDB. je vais vous le montrer. Ici je suis dans Patcha Data Formation. Je vais faire un Select Into, c'est-à-dire créer à la volée une table, que j'appelle dièse contact, à partir d'un select dans la table contact. Donc c'est bon, c'est fait. Cette table dièse-contact est-elle visible dans la base de données patcha-data-formation Je peux rafraîchir, je peux chercher, je ne vais pas la trouver. Où est-elle Eh bien, vous le savez maintenant, dans TempDB, non pas dans les tables ici, même si on peut créer des tables physiques dans TempDB, des vraies tables qui ne commencent pas par dièse, c'est tout à fait possible de le faire. Mais dès que vous avez une table avec un dièse, on va le voir ici dans table temporaire. Vous voyez qu'on a déjà un certain nombre de tables temporaires qui sont générées par le système, et ici on a nos contacts. Vous voyez aussi que vous avez un certain nombre de soulignés, et qu'à la fin, ici, le nom a été complété en interne par un unifiant. Puisque une table temporaire dans une session peut être créée, c'est une table temporaire locale. À ce moment-là, dans une autre session, comme je l'ai ici en dessous, je peux avoir un deuxième utilisateur qui crée aussi une table temporaire, et à ce moment-là, il va falloir en créer deux avec le même nom. Mais on ne peut pas avoir deux objets avec le même nom. Donc ce qu'on va faire, c'est ajouter un unifiant, un identifiant différent à la fin, de façon à pouvoir créer les mêmes objets. Et puis ensuite, en interne, évidemment, on va lier chaque table temporaire de chaque session avec la bonne session. Ce qui fait que quand vous créez une table temporaire avec un simple dièse, eh bien, cette table temporaire vous est propre et elle ne va pas empiéter sur les autres sessions. Par contre, vous avez une table temporaire avec un double dièse, qu'on utilise très rarement et que je vous déconseille d'utiliser, sauf si vous en avez besoin parce que vous devez vous envoyer des tables temporaires dans des sessions différentes, des choses comme ça. Mais si je crée une table temporaire avec un double dièse, eh bien, cette fois-ci, il n'y a plus d'unifiant. Elle est ici. Ce qui veut dire que je ne peux, par exemple, pas créer la même chose ici. Hein, ça ne va pas fonctionner. On va me dire ça existe déjà. Mais alors, quand est-ce que ces tables temporaires, un dièse, deux dièses, vont disparaître Eh bien, en fait, si je quitte ma session ici et que je rafraîchis, la table temporaire avec un double dièse a disparu. C'est donc la session qui a créé les tables, qui, lorsqu'elle se ferment, eh bien, va provoquer la suppression des tables temporaires dans thème ce qui fait que la table avec un double dièse a encore moins de raison d'être là, puisque si vous y accédez à partir d'une autre session, vous risquez de ne plus la trouver tout simplement. C'est vraiment à réserver lorsqu'on a une session qui appelle un sous-processus pour manipuler la table. Donc voilà, vous en savez plus sur les tables temporaires et thème